Et salut les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur DevPro. Donc le titre de cet épisode c'est Victoire classique. Alors pourquoi classique, vous allez voir. Donc j'invoque ma fusée volcanique, je prends mon rechargement accélérateur de flammes Hop, je mets pause deux secondes. Voilà. Donc j'ai mon rechargement accélérateur de flamme. J'ai sacrifié mon accélérateur de flamme pour évoquer mon accélérateur tri-flamme. Et j'ai une retour de flamme sur le terrain. Voilà. Typhon, il va détruire mon retour de flamme. Il pioche une carte. Voilà, le deck draconité. Ah, ça fait un moment que j'avais pas affronté le deck draconité. Donc là, il était bien, bien monté. C'est peut-être le prochain deck que je vais me faire. Parce que j'avoue que il est plutôt pas mal. Surtout avec les pendules, maintenant. Voilà, tac, tac, tac, tac. Je... normalement je devrais lui détruire mais il active l'effet de son stardust mais il perd quand même 1000 points de vie 1500 pardon qu'est ce que je dis 1500 hop je récupère mes mes quatre monstres et là je fais un Dante alors le Dante pourquoi euh... pourquoi le Dante parce qu'il est euh... je me suis aperçu que il était pas, pas mal du tout. Mais là, ça sert à rien qu'il attaque. Donc là, il sacrifie sa carte, mais moi. Voilà. Je fais ça. J'attaque. Et voilà, l'avantage du denté, c'est qu'il peut attaquer directement, mais il passe en mode défense après. Donc il annule encore mon tourbillon jument. C'est vrai que c'est euh... un beau petit duel là. tanky Mais je n'aurais pas le, le, la même chose. pas la même chose que lui, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Je préfère jouer la défense sur ce coup-là. Et là, il peut reprendre un... Voilà. Et là, ce qui s'y attend pas, c'est que il croit m'en enlever un, mais regardez, j'en ai deux! J'en ai deux! Donc, je lui ai fait, euh, terminer. Donc, j'ai fait aussi le ménage par rapport au... Ah, au à mes vidéos, j'en tournerai d'autres. Donc surtout les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se dit à très bientôt pour la pour de nouvelles vidéos sur la Team Astral Radio. Allez, ciao tout le monde.